Thank you. affaires ouais Et je vous rappelle le sujet de votre rédaction pour lundi Racontez la plus belle journée de votre vie Et soignez bien la présentation s'il vous plaît euh... La plus belle journée de votre vie Oh, Je suis vraiment pas inspirée Vous allez raconter quoi vous bah, Je ne sais pas encore euh, Pas étonnant ta vie est tellement banale. Alors que moi, toutes mes journées sont extraordinaires, puisque je suis la fille du maire. Moi, la plus belle journée de ma vie, ce sera quand arrêteras de dire des âneries pareilles. Ça vous fait rire oui, oui, un, un peu. peu. Oh Attends-moi <rire> mmh. N'empêche, je me demande ce qu'il va bien pouvoir raconter, Rico. Il dit jamais rien sur lui. Je sais, ma plus belle journée, c'est celle où j'ai rencontré Sébastien Oh, l'ennui c'est qu'on était tellement petits que je m'en souviens plus du tout <rire> C'est vrai que les journées les plus belles sont souvent celles où on rencontre un nouvel ami Je monte fermé mes toits, maman Eh bien, quel enthousiasme! La plus belle journée de ma vie a été le jour de la rentrée des classes Tout le monde courait partout dans la maison Mon oncle Jean-François et ma cousine Virginie venaient juste d'arriver pour s'installer dans le village Départ dans 5 minutes Maman, t'as pas vu mon cartable Juste derrière toi mon chéri Où ça Mais où ça oh, Il était bien caché le coquin Ça va Virginie ah, J'ai l'air d'aller bien j'ai horreur de la campagne. Je comprends toujours pas pourquoi mon père a voulu qu'on s'installe ici. Tu vas voir, tu seras bien ici. C'est super la campagne. Super Ouais, quand on aime s'ennuyer. En plus, on n'a même pas de maison à nous. <rire> Et regardez ce que j'ai retrouvé dans les cartons. ta Ma dernière invention. Le sèche-cheveux à ion positif moteur 4 vitesses ultra rapide. <cười> <cười> <cười> <cười> Pour sécher, il sèche, tonton. Je dirais même plus, il brûle. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, bon, enfin, quand j'aurai mon atelier à moi, je pourrai l'améliorer nickel, pile poil. On a tous hâte que tu l'aies, ton atelier à toi. <rire> C'est la rentrée, oui! En route! Je me demande ce qui va changer cette année. Ça fait d'être un nouveau garçon super mignon J'espère qu'on changera pas de maîtresse. J'aime bien Delphine, moi. Je la trouve sympa. Ah, oh, mais poussez-vous Vous prenez toute la route Bon, en tout cas, il y a des choses qui ne changeront jamais. Malheureusement. <rire> <rire> ben, bah, je vais me. t'es tout pâle. T'as vu un monstre Il y a, y a un type bizarre dans le hall de l'école. Je sortais des toilettes et il m'a demandé 15 fois si je mettais la les mains. Vous parlez de moi, jeune homme ah Je suis Monsieur Pichon, votre nouveau surveillant général. Je vous préviens, avec moi, ça va filer droit. Je suis très à cheval sur l'ordre, l'hygiène et la discipline. Alors, fini la rigolade. Mais on rigole pas, monsieur. Eh bien, tant mieux. Continuez comme ça. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année. Comme vous l'avez constaté, nous avons un nouvel élève, Eric, qui a malheureusement redoublé. Mais préfère qu'on m'appelle Rico. Ça rime avec « c'est moi le plus beau <rire> ». Moi, je t'appellerais Richard, parce que ça rime avec « gros tocard <rire> ». Oh là, là les recrées promettent d'être tendus entre ces deux-là. Qu'est-ce qu'elle a, là, pabèche Elle veut ma photo Oh, mais il fait de l'humour, le redoublant Fais pas trop le malin, à force de redoubler, un jour, tu auras l'âge de venir à l'école en voiture. <rire> Laisse-le tranquille, Émilie, ça peut arriver à tout le monde de redoubler. Oh, je vois, Entre gros nul, on se comprend C'est moi que tu traites de gros nul Et d'abord, pourquoi tu t'en prends à elle Elle t'as rien fait Alors tu ramasses ton serre ta jupette et ta Claudette, et tu vas voir là-bas si j'y suis, pigé T'énerve pas, Rico, elle fait toujours ça, elle ne peut pas s'en empêcher. C'est pas sa faute, la pauvre. Alors si c'est pas de sa faute, c'est la faute de qui Ben si c'est la faute à pas de chance. Alors toi, c'est Tartine, c'est ça Je préférerais Martine, si ça ne te dérange pas. Ok Tartine, je tâcherai de m'en souvenir. Ah Rico Il était dans ma classe l'année dernière, il est super pénible. Toujours à se moquer des autres, personne ne l'aimait. Pourtant ce matin, il a pris ma défense contre Émilie. Je suis sûre qu'il n'est pas si méchant que ça C'est quoi ça Ce sont des légumes frais du potager, Virginie Du potager euh, Chez nous, ça sort d'une boîte, au oh, moins on est sûr de ne pas manger de la terre oh, J'en ai marre d'être ici, j'en ai marre Si la matinée avait été mouvementée, ce n'était rien comparé à ce qui nous attendait Au revoir, Nana À ce soir, les enfants Travaillez bien S'il vous salut. plaît, asseyez-vous en silence Eric n'est pas là Absent dès le premier jour Ça commence bien Émilie, on se passera de tes commentaires. Hmm. S'il n'est pas là, c'est sans doute parce qu'il n'a pas pu faire autrement. Monsieur Pichon, je vous signale qu'Eric était absent cet après-midi. Ça mérite une punition, non Mais dites-donc, ce n'est pas à vous d'en décider. Oh, c'était juste pour rendre service. Ah, Au fait, je vous ai dit que j'étais la fille du maire. Bon. Oh, merci, mademoiselle. Vous avez bien fait de me prévenir. Mes salutations à monsieur, votre père. Eric Eric Rico Si tu viens pour pêcher, t'as oublié ta canne à pêche, la tartine. Euh, pourquoi t'es pas venu à l'école T'es de la police oh. C'est important l'école pour avoir un métier plus tard. Et puis, il y a des copains, des copines. L'école, c'est pour les petites filles sages comme toi ou cette chipie d'Emilie. Moi, j'apprends bien plus en me baladant dans la campagne. Je la connais par cœur. Tu peux pas en dire autant, madame la première de la classe. Dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut, Rico. Moi, si. <rire> Virginie Virginie Virginie Virginie! Virginie! Virginie! Virginie! Virginie! Où tu es, ma chérie? Virginie! Virginie! Virginie! Virginie! Virginie! Virginie, ce se passe? Virginie a disparu. Elle n'est pas rentrée du collège. Virginie! Virginie! Virginie! Mais où est-ce qu'elle est passée? C'est peut-être bien élevé par des extraterrestres Alain On va la retrouver Jean-François, ne t'inquiète pas. Oui mais c'est immense par ici Par où commencer les recherches Elle a pu se perdre dans les bois, il faudrait quelqu'un qui connaisse le coin sur le bout des doigts. Mais oui J'ai une idée Elle a pas dû aller bien loin, suis-moi. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Virginie Virginie Virginie Virginie l'orage approche. Pas de panique, réfléchissons. Elle avait l'air comment ta cousine la dernière fois que tu l'as vue Ben bah, j'ai plutôt l'impression qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille Ah Alors attends je connais le coin idéal pour ça Hein Quoi Je viens ici de temps en temps quand je vais être seule Allez Viens Attends-moi Peur du vent? Ah. <rire> ah, et... Virginie? Martine? Oh pardon, je vous ai pris pour des cambrioleurs. C'est une maison abandonnée. Y a rien à cambrioler. Oh. Hé, hey, ça fait super mal Je suis désolée Tout le monde te cherche Virginie On pensait même que t'étais repartie à la capitale Reparti? Toute seule Mais ça va pas Je cherchais juste un truc intéressant à faire dans cette fichue campagne Et alors T'as trouvé Non, j'ai juste réussi à me perdre Du coup je me suis réfugiée ici quand l'orage a grondé J'ai eu si peur Oh, nous aussi on a eu peur On s'est tous inquiétés Ton père est catastrophé Désolée, les violons c'est pas mon truc Je vais prévenir les autres J'aimais tellement ma maison d'avant. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. <rire> c'est ton petit ami Non, non, c'est c'est juste un copain de classe. Mais ouais, bien sûr. Oh ma chérie, oh, tu m'as fait une de ces peurs. Oh papa Ne me refais plus jamais ça, hein Mais oh. Oh, bah dis donc, elle est magnifique cette maison. Euh, papa, c'est une ruine. Une ruine, une ruine. Oh, ça se restaure. Ça fait des années qu'elle est abandonnée. Le maire voulait la détruire, mais c'était preneur. Évidemment, il y a du boulot. Mais moi, les travaux, ça ne me fait pas peur. Je suis bricoleur. C'est vrai Moi aussi, j'adore bricoler. Je répare mon VTT tout seul. Je pourrais vous aider j'ai un D'accord. D'accord, mais seulement si tu retournes à l'école. de les meilleures rédactions pour la fin. La tienne Martine est passionnante et très émouvante. Et par le plus grand des hasards, Eric nous a raconté la même journée et les mêmes événements. C'est très bien Eric, c'est très romantique. Ils sont amoureux Ils sont amoureux Ils sont amoureux, <rire> Ils sont amoureux <rire>